accord de coopération qui existe donc en deux exemplaires, en français, en anglais, et euh, je pense que ça restera dans les annales de la maison de l'Europe, parmi les différents partenariats que nous avons, de pouvoir aussi bien faire quelque chose avec l'éducation nationale et avec l'agence sur les activités spatiales. C'est merci, merci. Merci. vraiment un très grand plaisir pour moi de signer cette convention de partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Et il y a plusieurs raisons à cette réelle satisfaction. En fait, euh, cette euh, convention euh, consacre un partenariat qui a de façon très pragmatique, très empirique, commencé il y a trois ans maintenant, euh, à l'occasion de la journée de l'Europe, euh, le 9 mai. En effet, la maison de l'Europe de Paris, euh, comme les autres maisons de l'Europe, euh, considèrent que la journée du 9 mai est très importante, c'est l'occasion de parler de l'Europe, de prendre conscience d'un certain nombre euh, de réalisations, de problèmes, etc. Et euh, il y a trois ans, euh, nous avions souhaité à la Maison d'Europe organiser quelque chose, un village européen, sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris, un lieu symbolique au centre de Paris, au, au centre de la France, on peut dire. Et euh, nous étions préoccupés d'un problème euh, qui préoccupe tous les partisans de la construction européenne. Euh, C'est l'éloignement l'indifférence euh, de nos concitoyens euh, face à la construction européenne. Et nous voulions euh, contribuer à rapprocher l'Europe des citoyens. Et pour ce faire, il nous semblait que de parler simplement euh, des institutions, des traités, encore qu'aujourd'hui, nous nous réjouissons au fond du cœur. Ça y est, le traité de Lisbonne entre en vigueur. C'est un moment à marquer d'une pierre blanche. Je termine cet incident. Mais il nous avait semblé que, plutôt que de parler de questions sérieuses et qui intéressent les spécialistes, il fallait aussi montrer que les Européens, lorsqu'ils unissent leurs talents et leurs forces, sont capables de très belles réalisations. Et nous avions pensé à l'espace, à la conquête de l'espace. Et c'est comme ça que des contacts ont été pris avec l'Agence Spatiale Européenne, qui, comme vient de le dire Babette Nieder, a son siège à Paris. Mais les Parisiens ne le savent pas suffisamment. Et ils ne se connaissent pas non plus exactement la part que les Européens ont pris dans cette conquête de l'espace, dans cette connaissance de l'espace, alors que nous avons des astronautes très, euh, très célèbres, donc Monsieur Emré et Madame Collie Hayre également, qui nous avaient fait d'ailleurs à l'époque la joie de sa présence. Et c'est ainsi qu'il euh, y a trois ans, nous avons commencé une collaboration avec l'Agence spatiale européenne qui a été renouvelée l'année suivante et encore cette année. Et j'espère qu'avec cette convention de partenariat, cela se renouvellera euh, pour les prochaines fêtes du euh, 9 mai. Madame la Présidente, Madame, je suis ravi d'être ici et d'avoir signé cet accord entre les l'Europe et l'ESA. Je pense que c'est très important, très important pour l'Europe, parce qu'à travers nos activités, on peut en effet montrer aux citoyens ce que l'ESA fait pour l'Europe et en même temps ce que l'Europe fait pour l'ESA. Je vais préparer un texte, mais je vais un peu changer parce que, comme on a peu de temps, je, je voudrais quand même faire passer quelques messages importants. D'abord, comme vous le savez, l'espace a commencé principalement en 1957, 1957 avec le lancement de Sputnik. Moi-même, j'étais jeune, mais je me souviens très bien que j'ai regardé le ciel en espérant le voir. Et à partir de là, il y a eu la concurrence entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. C'était donc principalement. Une, comment dire, une, une, un, un, un chemin pour montrer qui était le plus fort soit euh, l'Union soviétique soit euh, les états unis et, et l'Ouest et donc on a eu cette course euh, principalement pour euh, démontrer que euh, le système euh, démocratique euh, était meilleur que le système soviétique etc. et là les moyens étaient énormes et se trouvaient là au milieu de l'Europe euh, qui vous euh, rien. Et donc, euh, dans les années 60, on s'est vite rendu compte que si l'Europe voulait jouer un rôle dans ce domaine, il fallait se mettre ensemble. Et donc on a créé deux organisations, un pour faire des lanceurs qui s'appelle ELDO, et l'autre pour les satellites qui s'appelait ESPO. Et puis on a eu une histoire euh, enfin compliquée avec des euh, échecs euh, au début des lanceurs, mais ensuite la réussite d'Ariane. Et d'ailleurs je dois dire qu'au euh, mois de décembre à, à, dans quelques semaines, on aura 30 ans euh, d'Ariane. Donc, le premier lancement d'Ariane a eu lieu euh, fin décembre 1979. Euh, donc, euh, c'est formidable qu'on a 30 ans. Ensuite, on a vu, donc, en la fin des années 60, euh, le premier homme sur la Lune. Et là, l'Europe était toujours encore très modeste. Et dans les années 70, euh, le vrai travail a commencé avec la création en 1975 de l'ESA. Donc une fusion de l'Estro et de l'ELDO avec des moyens nouveaux et surtout avec un, des pays comme la France qui était vraiment un moteur dans le domaine spatial. Très important aussi, c'est que petit à petit dans les années 70, on s'est rendu compte que regarder vers l'espace, envoyer des sondes vers des planètes, vers la Lune, c'était une chose. Mais peut-être de regarder vers notre propre Terre, c'était pas si mal non plus. Et donc on a commencé à créer euh, des programmes pour observer la Terre, non pas pour des applications militaires et des choses, ça existait naturellement, mais là on a commencé à faire l'observation de la Terre dans un but de mieux connaître notre Terre, mieux gérer nos, nos ressources, etc. Et je pense que ça c'est très très important. Alors, on, on, on parlait tout à l'heure un peu de comment les, les, les, les citoyens voient l'Europe, et, et c'est vrai que euh, parfois quand je vais à l'étranger, je constate que lorsque, au Japon, en Chine, euh, lorsqu'on parle de l'activité la, spatiale européenne, c'est que les gens là bas ont l'impression vraiment que c'est un sentiment européen, qu'il a vraiment que ça existe lorsqu'on parle à des jeunes qui vont dire oui à l'activité euh, européenne, etc. Ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas. Et moi, mon bon, rêve, tout c'est le que l'ESA soit connue en Europe comme la NASA aux États-Unis. Donc, quand on parle d'espace, on sait qu'en effet, cela qu existe. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Laissez-moi d'abord vous remercier, de, au nom de mes camarades astronautes que je représente, de nous donner la parole dans un événement aussi important. Je crois que les astronautes sont effectivement une partie très visible de l'espace, euh, et je crois qu'ils consacrent beaucoup de leur temps et ils sont conscients de leurs responsabilités euh, d'ambassadeurs, d'ambassadeurs européens, je me dirais un petit mot euh, sur euh, ce qu'ils représentent au niveau de, de l'identité européenne. J'avais aussi écrit un papier, mais qui est peut-être un peu trop écrit, alors je vais plutôt, euh, plutôt parler euh, pour vous citer peut-être un peu de mon expérience, et puis tout d'abord, euh, euh, souligner quand même la symbolique euh, d'aujourd'hui. Euh, signature, c'est le renouvellement d'une convention entre, entre l'Europe et l'espace. Et, et euh, pour remarquer que l'Europe comme l'espace sont, sont au cœur d'une actualité brûlante, je crois que vu le, depuis le grand bon public, euh, l'espace comme l'Europe, c'est une affaire un peu qui roufle, pour utiliser un terme un petit peu, un, un petit peu carré et que finalement ça marche tout seul et on a peu à s'en préoccuper, ou de toute façon on ne peut pas s'en préoccuper, peut-être c'est le sentiment en général du citoyen en ce qui concerne l'Europe, l'Europe lui paraît un peu loin, et puis l'espace on a l'impression que c'est une technologie aussi loin, mais qu'il y a des spécialistes qui s'en occupent, et que finalement l'excellence européenne en matière spatiale, telle qu qu'elle est citée, est un fait établi, historique et éternel. La réalité est tout à fait celle-là, elle est cruelle. Et comme dans le sport, quand on a une place de choix, il faut se battre pour la garder. Alors aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, c'est la mise en œuvre des accords de, de Lisbonne, avec, bon, pour certains, c'est peut-être des accords insuffisants par rapport à une Europe fédérale, politique et très puissante, mais c'est quand même un signe vers une Europe plus politique, des moyens beaucoup peut-être plus faciles, plus souples pour les cités, et aussi des secteurs de décision élargis. Et euh, ça, c'est quelque chose euh, d'important, important pour avancer dans nos décisions, et important pour euh, l'espace, euh, qui euh, lui-même est une, une activité stratégique et qui dépend donc beaucoup du pouvoir politique qui la décidé. Euh, en ce qui concerne, euh, ce concerne euh, l'espace, euh, c'est aussi un secteur d'actualité, et je crois qu'on ne s'en rend pas euh, tout à fait compte. Euh, avec les préoccupations euh, légitimes, je crois qu'on a euh, sur euh, l'environnement, euh, l'espace va devenir très rapidement un outil stratégique majeur et majeur pour cette Europe politique qui est en train de se renforcer. Euh, nous sommes en train de réorienter complètement nos industries, euh, nos sources d'énergie, nos, euh, nos structures euh, d'industrie automobile, par exemple, euh, chauffage, l'habitation. Euh, sur la base de données, de données scientifiques euh, qui concernent un phénomène global. Or, euh, pour analyser, pour comprendre, pour surveiller, pour voir aussi les, si les mesures qu'on prend euh, sur un phénomène global sont, euh, sont légitimes et sont correctes, on a besoin d'un moyen global et aujourd'hui, le seul, le seul, le grand moyen global, c'est l'espace. On ne peut pas, d'ailleurs, on parle de global change en anglais pour parler euh, de l'environnement, eh bien, le globe, c'est le globe terrestre, le seul moyen qui a une vision globale cohérente sur le globe, Et bien, c'est l'esprit.